Ah bah non c'est très très chiant parce que là ça va sortir ah Wesh Mais il est malade lui <rire> On y est 50 000 merci Voilà c'est la phrase tellement bateau C'est la phrase tellement classique les amis Salut à toutes et à tous je vous fais cette petite intro Un peu particulière, un peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire d'habitude Et j'espère que je vais pas être trop long Vraiment mais cette vidéo elle est particulière pour moi parce qu'elle marque un moment je donne cœur et âme et beaucoup de mon temps beaucoup de mon énergie dans ce que je fais J'essaye de passer outre des remarques dans la vraie vie etc c'est compliqué et là se dire qu'on l'a fait c'est juste fou 50 000 abonnés qu'on vient de franchir vous savez que ça faisait des années qu'on était bloqué. justement je m'en souviens à l'époque aux 30 000 abonnés euh, voilà c'est des caps que beaucoup d'entre vous se souviennent parce que bah, on était vraiment bloqué il n'y avait pas de il y avait pas de croissance il n'y avait pas de pas de nouveauté rien et là le fait qu'on a franch le cap des 50 000 en plus à une vitesse record pour le coup un coup de boost un coup de voilà un bon coup d'énergie et ça fait trop du bien au moral, ça donne trop envie de continuer dans ce que tu fais et je vous en remercie pour ça parce que vous êtes juste des boss, voilà. Un autre petit point et je lui promets de pas remuer le couteau dans la plaie plus longtemps que ça parce que c'est vrai que toute la semaine vous en avez entendu parler mais c'est l'arrêt euh, des réseaux de mon copain Kev Kevco. et euh, c'est toujours un, un crève coeur mais promis, c'est vraiment la dernière vidéo où on va en parler, en tout cas moi je voulais juste personnellement et, et le dire de manière publique parce que il le sait, on en a déjà parlé avec Kev en privé mais je voulais vraiment le remercier encore et devant tout le monde pour tout ce qu'il a pour moi c'est vraiment un mec en or et il y a deux ans de ça il m'a beaucoup beaucoup beaucoup aidé quand ça allait pas il a su trouver les bons mots il a su voilà il a été très fort là dessus évidemment ça n'a pas été le seul à m'avoir aidé il y a deux ans quand j'étais au plus bas mais en tout cas il a fait partie de ceux qui, qui ont trouvé les mots et qui m'ont apaisé et qui m'ont accompagné tout au long justement pour me relever un peu plus fort pour ça un grand merci et donc cette vidéo est assez particulière puisque c'est un best-of rien de plus classique j'espère que vous allez l'apprécier best-of des derniers meilleurs moments euh, de live et à la fin, il y aura quand même un dernier petit clin d'œil à kefkefco avec justement un mini best-of, une mini compilation. Des petits moments avec lui, même s'il n'y a pas tout. Évidemment, je voulais pas trop en faire. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Encore une fois, j'allais dire 50 000 merci, mais c'est tellement bateau. Donc encore une fois... Merci énormément pour les 50 000 abonnés, on va essayer d'aller le plus loin possible, on va continuer notre activité. Allez, bon visionnage Préparer, préparation pour le braquage, supplément bien sûr, sauce magique beau gosse, la peinture, le blanc, je trouve que c'est un peu trop voyant. Pour un véhicule de fuite, je trouve que le blanc, c'est un peu trop voyant, donc on va partir sur un rose vif. Voilà. Oh toi, tu me fais chier, bordel, dégage. Sans déconner, elle va être chiante. Hein. Respecte la vache, elle t'a fait quoi Ben euh... C'est pas grave, c'est un jeu vidéo <rire> Refais ce que tu viens de faire De quoi ça 20 minutes later. Général Ok, image screen Ah le bâtard, en plus à la base ça vient de, de, de Alex euh, voilà Ah voilà, oh putain Ah oui d'accord, ah bah c'est super Eh <rire> hey, regardez Attendez c'est incroyable, attendez c'est trop drôle Alors je pense pas qu'ils ont la même intelligence que les monstres Mais en gros regardez <rire> Let's go Salut mon pote Salut Charclo Ah mais Charclo en verlan ça fait clochard. C'est fait exprès, rassure-moi. Où j'ai fait une boulette. J'aime bien ce poteau. Alors. Seul souci. Mais je me suis fait pousser par un mouton. Vraiment là. <rire> <rire> non t'es pas bloqué, arrête. <rire> Oh, oh non, non, non, non, non, non, non, non, non ça c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée ça. Ouille <rire> Écoute, va pisser. C'est pépite la musique. Hein. Ah là là. Bon, c'est profond. C'est profond. Oui, un bastion pour la nazerie Mais euh, aussi euh, une simple... Une simple... Ouais Il y a toujours mon frérot qui vient. Ça, c'est super stylé. Est-ce que tu vas me rendre l'émeraude juste Si je te clique dessus. Ah ouais Oh, c'est génial, merci bichette. Eh non, c'est à moi Eh, hey, hey, hey. Oh, coca <rire> <rire> tu me connaissais quoi pour commencer YouTube euh, De créer une chaîne YouTube. Ça a été froid et fais stupide. Tu veux pas que les gens voient ton visage Ouais, mais tu le vois pas de toute façon. Eh ben, je vois pas. Bah oui. Ah voilà. Ah ouais <rire> On a un oslo les gars. Regardez, on a un oslo On a un os et on a l'eau. Voilà. Allez, vas-y va, va bosser Non, mais là... Là là aussi, il a pas d'effort qui est fait Tu veux toucher le pôle emploi, c'est pas possible Tu veux faire gonfler les chiffres du chômage à un moment donné, fais des efforts Allez, va bosser maintenant <rire> Vous allez me le dire plus tôt, quand même Alors Oh, merde Non Non <rire> Pourquoi <rire> non, ma vache Tu es ma vache Je suis pas allé faire d'expédition pour rien hein. Moi je m'en bats les couilles Moi je vais rechercher ma mouche hein. Euh, ma vache <rire> J'ai confondu une mouche et une vache Écluse, là, regarde, j'ai fait une écluse exprès Tu restes ici, je mets ça comme ça Personne viendra te déranger <rire> Je te mets des petites lumières Je te mets un petit lit si jamais tu es fatigué Et puis tu sais quoi, je te mets même un bloc d'or Comme ça tu feras la meuf riche Et... Et voilà Comme ça personne ne saura que t'es là euh... Tiens et puis je te donne mon totem of one day Couche 18 Couche 17 Couche culotte <rire> Mais dans tous les cas euh, Entre temps on aura peut-être tout ce qu'il nous faudra Donc euh Eh hey, pourquoi je parle comme Marine Le Pen Je viens de remarquer je parle comme Marine Le Pen Oh oh Est l Dans l'actel Dans l'actel Dans l'actel Ah c'est, alors ça c'est le, le pic des années 80 ça à mon avis Exact, euh, euh. déjà en 80 je t'ai pas né, s'il te plaît. <rire> ah bon Ok, je suis né <rire> en 1990 <rire> C'est vrai ah, Oui c'est vrai Bah non ça veut dire que t'as euh... Ça veut dire que t'as euh... 32 ans Comme ah. je te dis depuis le début j'ai en 2 ans <rire> Euh, du coup je disais, euh, euh, pendant que se lèche les doigts après de passer aux toilettes, est-ce que je fais euh, du trio <rire> détraqué ou du trio troisième personne Bouffeur de cul. <rire> non mais mec, qu'est-ce qui lui arrive On oh, entendait ou pas bande de suceurs de queue Oh la vache <rire> what Alors, je mets ma tête dans les cinq qui pour voir. Filtre de couleurs de quoi tu veux changer les couleurs des ennemis c'est ça Ouais les, les filtres des couleurs là où il y a tous les filtres que ouais. tu choisir de couleurs Tu vas dans interface Interface oui Et tu vois lisibilité le premier onglet Et eh ben en bas personnalisation des couleurs Ok non c'est pas celui là Mais c'est gentil Écris 1 dans le chat pour voir Kev <rire> Ça marche Tu m'as vu Oui <rire> Non parce qu qu'il y a un mec qui a écrit, il a écrit dans le chat Écris 1 si t'es raciste non, arrête vraiment ah, Ouais Oh vas-y, t'es une pute de verre Mais non, je rigole Je suis le type le plus tolérant... Ah j'ai eu trop peur. Je suis le type le plus tolérant du monde. Non, non, mais je rigole pas, il a vraiment fait ça Oh, le pète. <rire> mais je veux dire, c'est pour rire, tu vois. Ah, euh... ah ouais, c'est drôle. <rire> Sur le dôme, il y a comme une couverture plastique, ok Un peu... Comme, comme une capote. Ça, euh, je sais pas, si ça peut vous. Et d'ailleurs, vous avez vu, il y a des feux d'artifice. Bah, c'est ce qu'on appelle du sperme en fait, simplement. Euh, et le oh dommage. Non mais à... mes frères. De de feux d'artifice. Euh... En fait, le but du jeu, c'est d'envoyer plein de spermatozoïdes partout dans le nobule Et euh, il faut... Je toujours pas. Hein. Allo Kev Kev, Kev? Kev Adams? Kev, Kev. Est-ce que tu m'entends Eh Est-ce que tu m'entends Eh Attends, mais je vais je regarder sur son live ce qui se passe, messieurs dames, je mm -hmm. ne comprends pas. Kev, Kev, go Mais je t'entends oh, Mais il ne m'entend pas, hein oui, Je t'entends Allez, Kev, dis ton chat Mais je t'entends Putain, il passe son chat Mais je t'entends Ah merde mais En <rire> plus, il m'entend depuis tout à l'heure, je n'avais pas capté Pardon, bah, je me remue, le temps que tu arrives du Vas-y, vas-y. <rire> Salut les amis, il est 16 h King de Burger King de Démour Je suis changer. Regardez l'années, c'est incroyable Regardez, regardez, je me fais sniper là Regardez oh. Et voilà, je suis mort. C'est <rire> absolument dingue beaucoup' <rire> je... <Voilà>. voilà. <rire> <rire> On s'est fait A ta gueule <rire> T'es vraiment pas sortable Yvan hein Je suis pas fier de toi 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈<笑><笑>